Alors euh, vous avez dû voir euh, le premier tutoriel que vous décrivait à peu près les possibilités qu'il peut y avoir sur euh, InDesign et là maintenant je vais préciser les choses. Alors euh, on est sur le même document hein, que je viens de concevoir euh, qui est une sorte d'édition avec, euh, avec euh, 8 pages et on va améliorer tout ça. Alors, par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que la première de couverture euh, n'est pas très satisfaisante. Hein, on, voilà, elle est... Alors, comment, comment allons-nous euh, bah, faire qu'elle remplisse toute l'image, hein, par exemple euh, bah, Je vais déplacer déjà hein, ma typographie, je vais la mettre euh, là-haut, euh, et je vais probablement déjà commencer à faire quelque chose qui est beaucoup plus sain en termes d'ergonomie c'est dans fenêtre je vais chercher calque et là euh, vous voyez que ici il y a marqué calque maintenant Donc ce calque que je vais mettre avec ma page mon style de paragraphe si vous avez suivi le premier tutoriel vous voyez que maintenant je commence à avoir des choses essentielles puisque j'ai les pages avec ce que je rappelle le gabarit sur lequel j'avais mis les règles, première de couverture, deuxième de couverture, troisième de couverture, quatrième de couverture, le style de paragraphe auquel je vous ai initié, texte courant et titre, hein, on se souvient, et ensuite nous avons maintenant les calques. Alors les calques, bah, ça va être très pratique parce que ça permet de créer une ergonomie de travail parce que, euh, finalement InDesign n'est pas compliqué mais ce qui compte c'est vraiment la façon dont on travaille qui va être déterminante donc là je vais faire un, un calque qui va s'appeler image et je vais créer un autre calque qui va s'appeler texte qui va, me, qui va me permettre de travailler euh, de façon un peu plus systématique et propre en faisant bien attention à ce que je comment j'organise les choses alors là, par exemple, mon texte, j'attrape mes deux, mes deux titres, je les attrape, je fais CTRL X, je bloque le calque image, je mets un petit verrouillage, vous voyez que là, si je clique ici, ça fait entre l'œil et le titre, il y a un verrouillage avec un petit cadenas, et je peux me mettre sur texte et là je dépose mon texte vous voyez qu'il est déposé au milieu de l'image c'est pas grave et je le reprends et je le mets à l'endroit où je veux. Ensuite une fois que j'ai fait ça je peux mettre un cadenas aussi je me remets sur mon image et je vais travailler essentiellement sur mon image donc vous voyez que là il y a un petit œil. je vais retirer mon œil. Et là, je ne travaille que sur mon image. Alors, par exemple, je voudrais que mon image soit plein pot. Alors, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais tirer les vecteurs, les coins de mon image. Je dis les vecteurs parce qu'en réalité, InDesign est un logiciel vectoriel. Voilà. Et là, ça veut dire que mon image, a priori, devrait remplir euh, l'ensemble le, de la page. Mais vous avez pu remarquer que cette image n'est pas homothétique. C'est-à-dire, n'est pas avec le même ratio, longueur-largeur, on dit homothétique, hein, c'est le bon terme, euh, par rapport à ma page. Donc c'est une image qui n'est pas 21-29-7. C'est pour ça que je vous recommande, si vous faites une image plein pot, vaut mieux la travailler sur, euh, sur Photoshop, alors, je vais vous montrer les deux différentes façons, les différentes pro, euh, possibilités qu'il pourrait y avoir. Alors, la première possibilité, c'est je fais un clic droit sur ma souris, clic droit, hein, et là, je vais dans ajustement et je vais chercher ajustement proportionnel dont le raccourci est Ctrl Alt Maj E, Ctrl Alt plus majuscule plus E. Il faut tout faire en même temps. CTRL-ALT plus majuscule, plus E. Et voilà. Mon image tombe euh, et tombe bien au milieu. Alors je vois que finalement s'il y a du blanc ici, ça veut dire qu'il y a du blanc sur le bord de cette image. Alors il y a une autre solution euh, que je pourrais faire. Et là faites très attention, ça va être assez subtil. Je clique deux fois sur mon image et vous voyez que apparaissent des lignes au bord de l'image qui délimitent bien la nature de l'image. Donc, on voit bien qu'elle a du blanc tout autour d'elle. Alors, je pourrais faire ça, j'appuie sur majuscule, j'attrape le coin et je tire. Voilà, et vous voyez que mon image s'agrandit de façon homothétique. Je fais « Ctrl- » pour réduire la taille de l'image dans mon écran. Et je continue euh, ce mouvement. Pardon. Voilà. Hop. Ça va le faire. Ça, c'est une solution. C'est une solution possible. Alors, euh, c'est déjà pas mal. Ça peut rendre service. Vous avez vu que je suis bien homothétique l'image d'origine donc il n'y a pas d'anamorphose et euh, c'est assez satisfaisant et si je mets euh, mon mon image texte enfin ma, mon calque texte pardon dessus on voit que le texte est là euh, mais on va le traiter on va le traiter tout à l'heure donc euh, ça c'est une possibilité je fais ctrl z je reviens à 0 et je vais vous montrer une autre possibilité absolument magnifique de InDesign. Je clique sur mon image. Donc vous voyez, il y a le bord bleu qui est sur la page. Je ne suis pas sur l'image, je suis sur la page. Et, mais je clique droit et je fais modifier avec Photoshop. Et là, il va lancer Photoshop. Voilà, on donc on, on voit le démarrage de Photoshop et Photoshop va apparaître euh, et je vais pouvoir modifier mon image euh, spécifiquement dans Photoshop pour l'adapter réellement, euh, soit en termes d'étalonnage, soit en termes de lumine, en luminosité, chrominance, soit en termes de taille et je vais modifier l'image en termes de taille. Voilà l'exercice. Le, voilà donc ça démarre un peu. Bon, pendant que Photoshop démarre, on peut voir finalement euh, l'utilité euh, du clic droit. Vous voyez que sur le clic droit, quand vous, vous, vous attrapez un objet sur InDesign, eh bien, vous avez énormément de solutions pour pouvoir euh, modifier. On appelle ça un menu contextuel et c'est euh, extrêmement pratique puisque finalement, Uh, indesign vous propose sur chaque objet qui est dans son dans le montage uh, d'avoir ses propriétés vous remarquerez je viens d'utiliser montage et on utilise montage mais en fin de compte cette propriété est bonne aussi sur Premiere, after Effects et sur tous les objets uh, sur tous les outils uh, adobe c'est pour ça que adobe produit une ergonomie c'est à dire une, un flux de production qui est vraiment très efficace alors je vais chercher mon image Hop, voilà, j'ai mon image. Alors, euh, elle est à... Maintenant, non, je suis dans Photoshop. Hein, j'ai viens de quitter InDesign. Hein, et donc, je vais ajuster mon image à, euh, finalement, ce que je veux faire. Alors, là, j'ai une grille qui se met automatiquement. Je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Elle le fait automatiquement. C'est CTRL-H pour mettre la grille. Ça peut être très utile parce que cette grille peut être magnétique. Donc, ça permet euh, parfois de faire des montages d'images multiples. Euh, voilà, encore avec CTRL-H. Et là, je vais utiliser l'outil recadrage. Alors, l'outil recadrage est absolument magnifique. Il est là, vous le voyez, outil recadrage. Il est euh, maintenant extrêmement sophistiqué et il permet euh, de faire beaucoup de choses. Alors, euh, je vais faire une image qui va faire la le format euh, de, ma, de ma maquette, 21 par 29,7. et je vais travailler à 150 dpi, c'est pixel par pouce, hein, les dpi. Ça, c'est le format nominal. Pixel par pouce et non pas pixel par centimètre. Faites bien attention, c'est très important, ça. Pixel par pouce, c'est toujours des dpi. Hein. Donc, on euh, n'a pas le choix. Alors là, j'ai programmé, finalement, euh, un petit outil qui me permet, de, dans cette image-là, de la recadrer euh, au, au format euh, de mon édition. Alors, si vous avez, par exemple, vous pouvez trouver des pixels ici. Si vous regardez bien, là, je pourrais avoir des pixels. Euh, je peux aussi euh, inverser euh, les valeurs. Vous voyez, je prends les petites flèches. Très pratique mais alors vous pouvez avoir des pixels si vous allez dans édition, il faut que je, je sorte de ce truc là pour que ça fonctionne. Si vous allez dans édition, préférences, unités et règles, et là vous voyez qu'il y a marqué unités et règles, et là c'est valable dans Photoshop, comme dans InDesign, comme dans Illustrator, vous allez toujours dans préférences et vous réglez la taille avec laquelle vous travaillez. Si vous faisiez de la vidéo ou de l'internet, naturellement, il faudrait travailler en pixels et non pas en centimètres. C'est très très très important. C'est vraiment, euh, ça peut, si vous oubliez ça, ça peut vous créer énormément de déboires. Donc je vous recommande toujours d'être très attentif et attentive à, à la façon dont vous sélectionnez vos préférences dans vos outils. Quand vous allez sur Inkscape ou sur GIMP, parfois c'est un peu plus compliqué, c'est caché, mais c'est Mais il y a toujours des préférences de travail, il faut vous le dire, sur tous les logiciels, il y a toujours une préférence de travail. Donc, je reprends mon outil cadrage et vous voyez qu'il est parfaitement homothétique à 21, 29, 7 et c'est là où je vais pouvoir faire quelque chose qui, a priori, d'un point de vue éthique, ne sait pas. Est, je fais un truc éthique. Est vraiment, là, on est, on est dans une simulation, on est dans un exemple. Je, je recadre dans une image. Normalement, ça ne se fait pas, mais je le fais pour, pour des raisons pédagogiques. Et voilà. Donc, surtout, ne faites jamais ça. Surtout pas avec les images des autres. Vous pouvez recadrer vos images, à vous. Vous êtes libre. Mais les images des autres, on ne les recadre pas. On les laisse toujours telles quelles. C'est-à-dire que normalement. Euh, je devrais laisser avec le bord euh, natif et virer le bord blanc. Voilà, j'ai fait ça, je l'enregistre, CTRL S et je retourne dans InDesign. Voilà, et mon image est bonne et je vais pouvoir euh, la ajuster contenu proportionnellement. Voilà, c'est parfait. Vous voyez l'efficacité de ce système ça rend extrêmement service maintenant euh, bah, qu'est-ce que je vais faire de mon titre alors bon, c'est pas là encore je vous, demande, je vous montre des manipulations et je veux que mes manipulations soient claires c'est pas du bon graphisme que je fais là hein. bien au contraire c'est un truc euh, qu'on pourrait dire assez grossier mais je veux que ça soit clair et que vous compreniez les principes fondamentaux donc je remets euh, mon texte et là, mon texte, eh ben, j'aimerais bien qu'il soit plus lisible. Alors, ce que je vais faire, ben, c'est que je vais mettre, je vais verrouiller mon image, comme je vous ai appris tout à l'heure, et je déverrouille mon texte, et j'attrape mon texte. Voilà. Et là, mon texte, vous voyez que euh, c'est beaucoup plus large, ce, ce, ce, ce truc-là. Euh, ben, j'aimerais bien que mon, mon bloc texte, euh, colle avec mon texte. Donc je fais CTRL-ALT-C. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Je suis plus tranquille. Et là, je vais choisir de le mettre avec un fond blanc. Et peut-être que ce sera beaucoup mieux. Voilà. Je vais faire la même chose pour revue. Donc vous avez compris, CTRL-ALT-C. Et là, je vais mettre un fond blanc. Et là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus, un peu plus propre. Par exemple, voilà. Donc j'ai terminé ma première page. Je suis content. Je fais Ctrl S. Vous voyez que l'image euh, a été, euh, a été bien, bien recadrée. Donc, euh, bah, tout va bien. Et vous avez compris comment aller chercher. Euh, modifier l'image dans Photoshop, donc vous continuez de travailler sur Photoshop, vous améliorez vos niveaux de Photoshop parce que si vous avez des actions par exemple, ou des choses comme ça telles que je les ai montrées en cours euh, des actions automatiques, ça vous permet euh, effectivement d'aller beaucoup, beaucoup plus vite sur la correction euh, des images et de se positionner correctement alors, je, euh, voilà, donc euh, on va s'arrêter pour cette session et on, je vais vous proposer une autre, euh, un autre tuto après.